Bonjour les amis, toujours ici dans le sud de Tenerife, euh, par ce beau temps, en ce début de mois de novembre. Dans moins de deux mois, c'est Noël. Hein. Vous voyez le temps qu'on qu a ici en hiver. Euh, à Noël, vous pouvez aller sur la plage ici sans problème. Il fait 26 degrés aujourd'hui. Donc euh, dans cette vidéo, je voudrais vous parler du taux de réussite en day trading. Je vous ai euh, beaucoup parlé du scalping. Vous savez qu'en scalping on peut atteindre des taux de réussite de 95% et en day trading bien sûr en général vous aurez des taux de réussite moins élevés mais ça ne veut pas dire pour ça que vous ne serez pas rentable. En effet tout dépend de votre ratio gain-perte que vous mettez sur vos trades. Vous aurez parfois l'occasion de mettre un take profit à une distance 5 fois supérieure à la distance de votre stop-loss et ça vous permettra à ce moment-là de gagner beaucoup sur un trait. Il y a du vent, hein, la caméra bouge un peu, <rire> euh, donc euh, attendez il y a une voiture, je bouge un peu, voilà. Donc euh, oui donc si vous si vous mettez un, un take-profit assez éloigné, bien sûr qu'il ne faut pas le mettre parce que vous voulez gagner beaucoup, il faut le mettre parce que justement les marchés vous permettent de le mettre à une certaine distance. Donc tout ça, ça s'apprend bien sûr, mais à ce moment-là, vous pouvez même avoir un taux de réussite de 40% et être malgré tout rentable. Donc à ce moment-là, c'est toute une technique pour le day trading bien sûr. Si vous maîtrisez le scalping, il n'y a pas de problème, moi je vous expliquerai donc comment vous pouvez à partir une bonne technique de scalping arriver à faire des bons résultats en day trading aussi et choisir le bon rapport gain-perte qui vous permettra donc d'être rentable malgré un taux de réussite moins élevé qu'en scalping. Donc euh, l'intérêt donc de faire à la fois du day trading et du scalping c'est que vous pouvez bien sûr gagner sur certains trades beaucoup, mais qu'entre ces moments où vous avez une opportunité de faire un bon day trade vous aurez peut-être 30 ou 40 opportunités de faire un scalp. Donc ça vous permettra, toute la journée si vous le voulez, de gagner en bourse, de gagner euh, sur euh, les trades que vous passez. Et euh, bien sûr on ne va pas faire beaucoup de day trades où vous ne gagnerez que, que 5 ou 10, euh, 10 pips par contre des scalps, ça vous pouvez en faire beaucoup tout au long de la journée en fonction de votre emploi du temps bien sûr et c'est tout l'intérêt donc de maîtriser une méthode de scalping et également du day trading si vous avez besoin de quitter vos écrans des yeux. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc il ne faut pas être euh, catégorique, dire euh, c'est le scalping euh, que je veux faire uniquement, on peut faire également du, du day trading mais je vous conseille de commencer par apprendre le scalping parce que c'est la méthode pour moi la plus facile. Alors qu'il y a beaucoup de day traders qui ne maîtrisent pas le scalping et qui disent que c'est pour les experts, moi c'est plutôt l'inverse. Je dirais qu'apprendre le scalping c'est facile. Après, euh, arriver à faire des bons day trades euh, c'est plus compliqué. Vous savez qu'il y a 90, 90% des, des, traders, euh, des day traders qui perdent de l'argent en bourse. Donc euh, je pense que c'est évident que ce n'est pas, pas du tout évident mais à partir du moment où vous maîtrisez le scalping, vous pouvez passer au day trading et à ce moment-là vous pouvez avoir des, des résultats très intéressants. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo ici à Tenerife. Au revoir